I'm patient. Tout ce que je suis, Seigneur, je peux te servir de tout mon cœur, ce soir encore nous sommes venus au Dieu, pour te chanter de louer, t'adorer, parce qu'il n'y a pas de Dieu à toi, tu es l'unique sauveur, et tu aimes être adoré, tu aimes d'être glorifié, tu aimes de te servir, parce que tu es le seul ennemi, tu es le Dieu tout puissant. Merci notre père, parce que tu es le mot, car le tour de Dieu est ta main, Seigneur, ton cœur se à jouer au travers des chambres et les nous voulons présence ne fait jamais des Seigneur. Qu'elle nous bénisse ce soir. Qu'elle nous visite, mon Dieu. Qu'elle nous le rejouisse, Seigneur. Oh, merci pour les chants. Merci pour les grands-mères. Arrêtez-nous de grâce éternelle. Nous approchons de toi avec l'esprit, Seigneur. Parce que Dieu est le nouveau. Tu es sain. Tu es sain. Tu es sain, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, mon Dieu. Arrêtez-nous ta grâce, mon frère. L'amour, Dieu, Seigneur. On laisse les gens par les trois, Dieu. Les téléments sont des bonnes dispositions. disposition. Pour recevoir, Seigneur, notre amour, mon frère, ce soir. Merci pour et même ceux qui sont en connexion ce soir, nous sommes en Seigneur notre Dieu, et toi tu les as aussi unités, le frère, que nous puissions nous sentir bien à l'aise dans ta présence, pour nous Seigneur, Seigneur, à toi la de mon Dieu, toute la puissance de la majesté, que le chez notre Seigneur, la nous avons devant toi, sommes devant toi, nous nous, sommes nous Seigneur. nous au nous mon sauveur. Merci, Seigneur, pour la liberté que nous attend. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes nous et nous te remercions, Seigneur. que nous ce soir au nous que ce qui est de toi. Ressource, c'est nous Dieu. que pour chacun de nous ce soir. Et je le de la parole, mais parce que tu as de se de Béni soit -tu, Seigneur. Merci, Merci Dieu. Seigneur. C'est et qui ouvrons nos Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter, pour te bénir, oui, parce que tu as fait allez, des grandes choses, Seigneur. Parce que nul n'est comme toi, c'est un autre allez, Dieu. C'est avec oui, respect, lui. avec crainte, allez, Seigneur, que nous ouvrons nos oh, bouches pour t'exalter. Seigneur, parce que tu es grand, nous ne pouvons même pas sonder ta grandeur, ton amour, Seigneur. Il est insondable, Seigneur. Alléluia, c'est pourquoi cette soirée Seigneur, en toute liberté, nous voulons oh danser pour toi. Merci, toute ta liberté, en toute liberté, nous voulons chanter pour toi. Oh Seigneur, comme ces jours-là, les murs Merci, de Jéricho, de Jéricho toi. sont tombés. Les yeux de Dieu Alléluia. Merci. Au son de l'envoi. Alléluia, que tu sois glorifié, que tu sois loué, que tu sois béni. Ce jour-là, Seigneur, la prison a tremblé, Seigneur, parce que toi, le maître du ciel et de la terre, tu étais là, Jésus. Nous sommes tes Seigneur. Nous les oh, oui. Oui, Le même Seigneur. Dieu de Paul, oh, c'est notre Dieu oui, aussi. Alléluia. Tu es le même hier, hier aujourd'hui et certainement. Et oui. nous te remercions oui. de oh, oui. ce que tu as avec merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, notre merci Dieu, jusqu'à la fin merci, des temps, tu as dit Seigneur. que Seigneur. Tu, tu seras avec nous. C'est pourquoi nous te louons, merci, oui. nous t'élèvons, nous lèvons au travers de oui. ta parole. Parle-nous, Seigneur. continue Nous sommes sommes serviteur, Père. Alléluia, alléluia, nous aimons tendre comme, comme ceux qui étaient sur le chemin de Maïs et qui disaient notre cœur, ne vous pas au pas dedans de nous. Seigneur Jésus, si tu n'es pas là, ne nous laisse pas avancer, mais viens, alléluia, nous avons verser ta présence, le soir de toi, car si tu n'es pas là, Seigneur, oh bien, Seigneur, nous consoler, viens nous remplir, Seigneur. Nous avons besoin de gloire notre Dieu. Nous n'avons pas fait coin nous. Nous Seigneur. que nous. Nous sommes de même que nous. même que nous. Nous Seigneur. nous. Nous notre Dieu, nous. que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons aussi prié, Père Amen. Nous allons lire le psaume au chapitre 119, psaume chapitre 119, à partir du verset 33. Psaume 119.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 il dans le camp ouais. et C'est Dieu en vérité, en esprit, Seigneur. C'est Dieu vivant, vivant, l'esprit Et connaître ce que c'est que la vérité. Et c'est que c'est aussi que l'esprit, Seigneur. Oui, on vient au fond de la loi. Je au Dieu, mon Dieu. Nous soyons réellement sur ce chemin. Oh, gloire à toi. Que ton nom soit béni encore ce soir, notre Père béni, Que ton nom soit exalté, mon bénévole, Seigneur. Tu as le plus beau nom, ta famille, mon de patrissant. Et tu es le ferveilleur, mon Seigneur. Nous disons encore mon bénévole Père Christ. Dans mon affliction, tu es la consolation, mon roi. Louange, toi. Et ce soir, nous te disons encore merci, Père, d'être rassemblé en ces lieux. Oh béni, mes personnes, d'avoir posé la grâce, pour moi, Malgré la journée, mon béni, mon père puissant. Malgré la difficulté de la journée mon béni, mon Seigneur. D'avoir tous les grâces de votre face, mon bénévole, Père Saint, d'avoir cette temps. encore, pour les liens merveilleux que tu as encore manifestés ta vie encore, dans chacun de encore, mon béni, mes personnes, afin que nous puissions avoir ces sentiments. Oh Dieu, les forts, ton envoi, mon béni, mon Père puissant, et les uns les autres, mon Seigneur. Béni sois-tu encore pour le chant de l'église, mon Père Saint. Béni sois-tu encore pour les choses, mon béni, mon Père Puissant. Nous sommes toujours heureux pour se entendre encore cette parole, mon béni, mon père. Oh tu es digne d'être aimé, Seigneur. Accorde-nous encore l'aide, mon maître béni. Nous sommes heureux de pouvoir t'appartenir, mon autre Dieu, de, de voir combien tu es merveilleux que tu conduis entre nos pas, Oh Dieu, c'est un de des de te te te hommes, mon bénévole, prête-tu ça. Nous nous sommes réellement étrangers, mon bénévole, Seigneur. Le Père, est certainement Père, un peuple que toi tu t'es choisi. Gloire, et honneur à toi encore ce soir. Nous te remercions pour tout Père, car nous t'avons ainsi prié et glorifié à faire ça. Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes toujours heureux, comme cela est toujours dit, comme nous nous retrouvons. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Amen. Quand David pouvait nous Amen. aussi Amen. en son temps, Amen. nous aussi nous pouvons exprimer la même chose. Que vraiment, nous nous sommes dans la joie. Amen. Quand on nous dit Allons dans la maison du Seigneur. Amen. Nous nous rassemblons en son nom. Amen. Et quand nous avons aussi élevé nos voix. Et c'est vrai, c'est la vérité. Et nous avons dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne laisse pas aller. Et cette année, nous te voulons encore plus qu'un Aide-nous à pouvoir vraiment expérimenter encore. C'est vraiment le désir profond de nos cœurs, afin que nous puissions vraiment marcher et trouver grâce à ses yeux que nous soyons vraiment attachés à lui. Puisque nous réalisons aussi également que les jours commencent à décliner de plus en plus et que nous implorons aussi sa grâce afin qu'il puisse nous tenir en compte. Nos frères et sœurs qui, dans les temps passés, comprenaient aussi, parce que certainement, il y avait au d'eux aussi des situations qui allaient aussi se présenter et qui étaient réellement des moments très difficiles. Et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, il a envoyé donc des serviteurs avec la parole pour que ce peuple puisse entendre cette parole, la parole qui devait réellement le fortifier et, et le garder aussi, même dans ce moment le plus difficile. C'est pourquoi ils étaient toujours dans l'empressement. L'esprit du Seigneur qui était en eux et aussi avec eux, sachant ce qui allait venir, effectivement, Mettent en fait dans leur cœur, dans leur âme, l'urgence de pouvoir vraiment se retrouver et dans la présence du Seigneur, afin qu'ils soient tous équipés pour arriver à pouvoir réellement tenir effectivement dans ce temps. Vous connaissez effectivement ces temps où on parlait effectivement de martyrs et dans d'autres périodes effectivement qui étaient. Donc Dieu, lui, notre Seigneur, savait réellement le piège que Satan avait donc tendu au devant le peuple de Dieu. Et il a eu à pouvoir réellement aussi pouvoir pour que ce peuple ne soit pas diminué, mais qu'il puisse avoir effectivement l'équipement nécessaire pour que lorsque la situation arriverait, de manière à ce qu'il puisse réellement aussi tenir et aussi arriver à pouvoir voir la victoire. Nous aussi, nous devons réaliser que plus réellement le temps s'approche, et pour nous aussi, nous pouvons voir en réalité que. Le plan et le programme, effectivement, des hommes de ce monde, effectivement, de l'antichrist effectivement, et aussi du, du serpent ancien qu'on appelle le diable, il met réellement aussi, il est vraiment très rusé et très malin. Vous devez tous, et nous tous, nous devons être conscients, en fait, que le combat que Satan est en train de pouvoir engager n'est pas contre les hommes sur la terre et l'humanité que vous pouvez voir. Parce que toute l'humanité, la plupart de tous ceux qui sont, que ce soit des politiciens, des et des ça, tous ces hommes en fait ont tendance à pouvoir avoir effectivement un pacte, effectivement. Dans les domaines, effectivement, de monde des ténèbres. Il travaille avec eux, ils savent effectivement ce qu'il a dit, et parce que c'est lui, effectivement, qui dirige aussi, parce que les décisions qu'ils prennent, c'est quand ils se rassemblent dans des temps aussi où la pleine lune existe, là, que vous, vous ne connaissez pas. Et quand des grandes décisions sont prises, il y a euh, des choses qui le respectent, effectivement, des lieux dans lesquels ils doivent se retrouver, et, et là, comme on entend, effectivement, de la franc-maçonnerie, enfin, ainsi de suite. Dans tout ce monde, effectivement, cette terre, et même dans les entreprises, les chefs d'entreprise, effectivement, sont des gens qui ont eu à pouvoir tremper euh, leurs mains, effectivement, dans des choses occultes, effectivement. Alors, ce n'est pas contre ces gens-là, effectivement, que euh, Satan s'adresse pour pouvoir arriver à pouvoir, avec tout ce programme qu'il est fait, d'ailleurs, le 7 des Écritures il le montre bien, si vous avez bien prêté, prêté attention, effectivement, dans dans le Saint des Écritures, on pouvait remarquer d'abord comment la parole de Dieu nous montre le dessin et la manière dont les choses se font pour l'Église et aussi effectivement pour le monde aussi, il y a l'église effectivement du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'église spirituelle, effectivement, et aussi l'église aussi naturelle, que vous connaissez, qui se revendique, effectivement, étant effectivement celle qui est l'Église, Christ, en fait, mais elle ne l'est pas, parce qu'elle n'a rien à voir, effectivement, avec le Seigneur. Et puis, nous voyons effectivement comment les choses se mettent aussi en place de ce côté-là, parce que même quand là, lorsque l'ange, effectivement, montrait à Jean. Effectivement, cette femme qui était donc assise sur une bête écarlate, Jean s'était vraiment étonné, il regardait effectivement, et la, la, comment cette, cette femme chevauchait cette bête, effectivement. Puis il pose la question, mais, mais c'est ce que je vois, il dit, mais ne t'étonne pas, je vais te donner l'explication, effectivement, de la chose. Donc, on nous montrait effectivement comment il euh, y a eu donc, cette évolution, et quand nous regardons dans le chapitre 13, même dans la livre, et nous comprenons effectivement comment... Le monde est en train de pouvoir réellement avancer. Il faut que vous puissiez lire les Saintes Écritures. Vous savez, les autres peuvent lire cela comme des histoires dogmatiques, effectivement, de leur religion. Mais vous, non, frères et sœurs. Vous, vous lisez la parole de Dieu comme étant effectivement la lumière que Dieu vous donne pour que vous puissiez voir réellement comment les choses avancent dans ce monde. Et comment effectivement les systèmes du monde sont en train de pouvoir se mettre en place et quelle est réellement aussi votre position dans ce domaine effectivement par exemple comme l'écriture dit effectivement que dans les derniers jours et bien l'écriture vous le dit le monde ne se rend pas compte mais nous nous voyons qu'il dit que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles mmh. Amen. donc vous pouvez dire vous ne pouvez pas dire que non on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de temps difficile non c'est déjà dit qu'il y aura des temps difficiles. Donc, toi, tu dois t'attendre à savoir que le temps à venir ne seront pas des temps faciles. Amen. Les hommes cherchent des facilités. Toi, tu sais que le Seigneur a dit il y aura des temps difficiles. Voici comment les choses seront. Les hommes seront fanfaron, blasphémateurs, ami de l'argent. Donc, vous, vous savez réellement comment ça, on nous montre en fait. Comment est-ce que le système du monde est en train de pouvoir réellement aussi prendre sa place, comment effectivement, dans ces systèmes, effectivement, l'évolution des esprits qui sont. Et aussi, les uns côté aussi, pendant qu'on montre effectivement comment est l'esprit du monde, on montre aussi comment aussi l'église aussi, pendant cette période-là, elle se trouve aussi, comment effectivement aussi, elle est l'Église, effectivement, de quelle manière, parce que si vous réalisez très bien. Le Sept Écriture nous montre effectivement, quand il parle effectivement de la Russie, vous vous souvenez Donc nous montrant qu que pendant que les systèmes du monde sont comme ça, montés effectivement ainsi, regardez comment l'Église a été aussi embobinée dans ce chose, effectivement, c'est-à-dire avec l'évolution, avec ceci. Donc il y a eu ce qu'on appelle une sorte de, de mariage qui s'est fait, en fait. C'est-à-dire, ça c'est le froid et ça c'est le chaud. Est-ce que vous suivez C'est ça l'union, n'est-ce pas Suivez cela. Donc quand ces deux entrent ensemble, alors ça devient tiède. On a unis donc ce qui est froid ce qui est chaud. C'est comme cela. Et puis on regarde bien dans la plupart des temps, effectivement, dans le monde religieux, dans la plupart des églises, effectivement, cet état d'esprit de tiède se trouve en fait. Ça veut dire que vous avez effectivement le, ce qui est dans le monde, c'est la pratique, effectivement aussi dans, dans les églises, mais on appelle ça effectivement religieux. C'est une manière d'une autre. Donc, on réalise que les saintes écritures nous donnent effectivement les informations pour que nous puissions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, réaliser effectivement aussi, pas qu'on puisse dire, parce que souvent, la plupart du temps, quand on dit le Seigneur revient bientôt, les uns disent « oh mais on répète toujours ça, effectivement, qu'il revient bientôt. Oui, lorsqu'on reste effectivement dans cet esprit tout à fait naturel, il est vrai qu'on puisse se poser, mais c'est vrai qu'on a toujours ça depuis longtemps, en fait. Mais quand tu rentres dans le domaine spirituel, alors là tu vois clairement les choses, et maintenant qu'est-ce qui se passe effectivement Mais il y a une urgence qui se fait dans ton âme. Cette urgence effectivement n'est pas que tu les fabriques, mais à cause de ce que tu vois, quand tu es dans effectivement, mais qu'est-ce qu'on a pu voir effectivement Et c'est vrai. regardez très bien, ce que dans, dans la, dans la, la prise de 13, effectivement, pour que nous puissions comprendre effectivement un rapport avec... Le, le, le programme du monde, qu'est-ce qui nous a montré, effectivement, qu'on nous a montré que c'est le dragon, le dragon a donné son autorité à la mer. Vous vous souvenez, non Amen. Donc le dragon, j'avais très apprécié juste pour lire, effectivement, vous connaissez de toute façon cette écriture. Je vais les, les lire quand même avec vous aussi, après, chapitre 13. Il dit ici. Il dit ici verset 12, euh, oui, verset, verset, verset 2, après les euh, 13, verset de il dit, la reine que j'ai dit était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ce d'un c'est sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc le dragon lui a réellement tout donné, effectivement, on dit, mais euh, sa puissance et son autorité, c'est pour que nous comprenions, effectivement, où est-ce que nous sommes en train vraiment de pouvoir aller avec les systèmes du monde Je disais tout à l'heure, effectivement, que oui, tout ce que Satan est en train de déployer aujourd'hui, ce n'est pas contre les gens du monde, effectivement. Non, parce que ces gens du monde travaillent avec lui. Mais c'est contre qui, effectivement, que Satan... Il faut que vous ouvriez les yeux frères. Contre qui, qu effectivement, que Satan est en train de pouvoir, réellement chercher à pouvoir détruire et combattre, effectivement. Mais la réponse est ici, dans les scènes d'Écriture. Regardez bien. Dans le livre d'Apocalypse, toujours, regardez, l'Écriture nous dit ici, Apocalypse au chapitre 12, l'Écriture nous dit, verset 1, il nous dit ceci, « Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, vous voyez bien cela. ce n'est pas une personne de la terre, une femme de religion de la terre, effectivement, non, c'est une personne tout à fait particulière, et c'est Caractéristiques des scriptures, effectivement, sont aussi particulières, qui démontrent, effectivement, la communion que cette personne a avec les choses de Dieu, avec l'esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Elle est une communion profonde, vraie et sincère. Et, et, et, et cette personne, effectivement, c'est-à-dire cette église, effectivement, elle s'identifie totalement, elle-même, avec beaucoup de joie, dans les choses de Dieu. Regardez bien. Il dit, une femme enveloppée du soleil. Vous comprenez? Pourquoi c'est l'écriture, Et puis la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Donc elle a veillé à ce que, et trouvant son plaisir dans les choses de Dieu, en fait, et pas qu'il se sente effectivement comme je, je, je, je, je, je suis obligé de voir aller dans ces sens-là, parce que le dogme et le credo de, de nos églises, effectivement, les disent, non. En fait, elle s'est débrouillée de tous ces dogmes et les crédeaux. Et à trouver plaisir, effectivement, de pouvoir se rendre compte que ça, c'est quelque chose qui est à moi, en fait. Et, puis, et ce qui est principal pour moi, il me faut ce soleils. Il me faut que tout cela soit avec moi, effectivement. Et la couronne de nous étoile, donc, l'enseignement des douze apôtres. Et persévérer. Vous vous souvenez encore Amen. Amen. Dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que, déjà, c'est au moment où l'Église a pu prendre naissance. Hein, c'est un hein, pas de compte, non c'est caractéristique, effectivement, cette nature, en réalité, effectivement, et elle a commencé à être manifestée en eux, parce que la détonation qui a eu lieu a démontré, effectivement, que la chose qui était à l'intérieur est sortie maintenant pour se manifester, maintenant, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il s'accrochia à cet enseignement qui n'était pas autre que l'enseignement des apôtres, effectivement, parce que c'était la parole, nous l'avons entendu. C'est lui qui m'écoute. Vous écoutez aussi, vous écoutez, mais c'est pas vrai. Amen. Donc, effectivement, et, et, et, ils étaient sûrs et certains que ça, c'était donc le Seigneur, c'était sa parole, effectivement. Et si on accroche, et la voici, on la voit. Ici, si, effectivement, avec autant de zèle qu'elle s'est donnée pour ces choses-là, afin en qu'elle fait, pouvait négliger autre chose dans la vie sur la terre. Mais, mais, mais ces choses qui concernaient effectivement sa vie, donc les choses spirituelles, parce qu'il ne faut pas oublier, mon frère que n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, pas contre les choses qu'on voit, mais contre des esprits méchants, contre les dominations. Donc il faut que moi, je puisse être équipé dans ce domaine-là. Quand vous allez effectivement chercher du travail, effectivement, ainsi de suite, ce que d'autres ont fait, vous n'allez pas. Donc c'est dans les domaines, c'est toujours un combat spirituel. Donc il faut que moi je sois aussi équipé, okay. équipé de ce que je dois être moi, de ce sur lequel Dieu veut que je sois. Donc là, on voit bien que c'est vraiment de tout son grâce. C'est-à-dire qu'elle et, et, a pris conscience de l'importance de ces choses-là pour elle-même. Parce que sans ça, il se rend compte qu effectivement que je ne pourrais même pas avoir la victoire. Donc et, et, et, il faut que je vérifie si toutes ces choses sont avec moi pour que réellement que ma victoire soit vraiment totale et parfaite. Sinon, autrement, c'est sûr et certain que quand je m'en vais, c'est la défaite. Il faut que je sois sûr. Vous savez, quand, quand le peuple d'Israël a, a avancé, effectivement, et le Seigneur donnait des, des instructions pour que les choses soient respectées, et gardez effectivement dans, comme Dieu dit, comme nous l'avons entendu avec le mur de avec Josué qui donnait des ordres, effectivement, dans, dans Josué chapitre 5 et 6. Nous les ordres, effectivement, enfin, dit, mais vous, les septièmes jours, effectivement, vous allez faire ceci, quand j'ai des, des cris, vous pousserez cris. Et puis il avait dit, tout ce qui y a là-bas est voué par interdit. Il veut dire que quand nous entrerons, effectivement, et seul, seul, seul, seul, il dit, mais vous, c'est extraordinaire, frère, de voir que. C'est Dieu que nous servons toujours le même. Comme Amen. Amen. il a été avec Israël, il est aussi avec nous. Amen. Il ne faut pas que nous oublions cela. C'est toujours le même Dieu. Amen. Il ne change pas. Amen. Alors, il a dit effectivement, par la bouche de Jésus, quand vous allez entrer dans Jéricho, est-ce que je te livre, Jéricho Il dit... Tout sera voué par intérêt. Vous savez que ça, Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'entends comment Dieu disait, parce que Josué l'a dit effectivement, quand vous enterrez dans ces murailles, effectivement, lorsque le muraille sera tombé, quand vous allez entrer en Jéricho, vous devez vouer par intérêt tout. Homme, femme, enfant, bébé donc, vieillard, bœuf, hâte, donc tout, tout, tout, sauf l'or et l'argent, effectivement, et la main, pour les trésors du Seigneur, c'est ce que le Seigneur avait dit donc tout cela donc tout doit être vous, donc vous détruisez tout, pas de sentiment. Mmh. Les pauvres veillards avec la je il dit Mais tu le vois, couple la -tête. Alléluia. Amen. Les pauvres bébés qui mmh. viennent de naître, tu le trouves, complètement. la -tête. Amen. Mmh. Josué chapitre 5 et 6, il est chez moi la maison. Mmh. Oui mon frère, ma soeur, oui. Et la maman qui est là pour donner son bébé dit tu coupes la tête de la maman, la tête du bébé aussi. C'est comme cela que, c'est vrai. vrai. C'est comme cela que le Seigneur a eu vous Alors il dit une chose, Josué, vous ferez tout par interdit, il répète à dit sauf, Raham, la, la prostituée. Amen. C'est en fait, extraordinaire. Amen. Amen. Amen. C'est extraordinaire, notre Dieu est d'arrivés et pourquoi ce n'est pas avec notre logique, frère, notre façon d'être, qu'on peut vraiment comprendre les choses de Dieu. Amen. Oh oui, il dit, sauf, il dit l'arabe, la prostituée, et tout ce qui lui appartient. Amen. Parce qu'ils avaient dit à l'arabe, de dire: si tu parviens Amen. à mettre toute ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes dans la maison dans toi, tu vas te trouver Amen. et que tu suspends un fil de cramoisie, tu Amen. seras épargné. Amen. Et eux aussi, Amen. à cause de toi, Amen. seront épargnés. Dieu merveilleux. Amen. Amen. Lorsque le mur de jéricho sont tombés Amen. et qu'ils sont rentrés, effectivement, il souvenez-vous, les Seigneurs étaient dit Tout pourrait par éternité, sauf la la prostituée grand. comment est-ce que cette femme-là une prostituée a pu avoir la vie sourde alors ça dit à lui il dire, parce qu'il a reçu les espions qui étaient terre. Il les a cachés alors que dans son pays on les cherchait pour les tuer Amen. et il a simplement allé dans la maison et dit mais je connais votre théorie. comment vous espérez la crête il dit, mais votre Dieu est un des grands, terribles. terrible une prostituée Et oui, mon frère Massa, à cause de l'acte que Rahab a posé, effectivement, elle avait confiance et foi que tout ce qu'on lui a dit, juste pendant un fil de la tafnette. Elle a fait la chose, elle a rassemblé toute sa famille. Ils sont venus là, elle a mis son fil, elle a essayé, « le mur !» ont été secoués, les maisons sont tombées, c'est la gare et Amen Il a chanté, je connais, c'est Dieu. Frères et sœurs, nous ne jouons pas ici. Amen. Nous sommes vraiment chemin vers le ciel. Amen. Et nous ici, nous travaillons avec le Dieu tout puissant Amen, Amen j'attendais l'amène à ce frère Amen. Amen. si vous ne le croyez pas pourquoi vous êtes là mm -hmm. si vous le croyez vraiment pas ne venez pas ici Amen. c'est vrai. vrai frère Amen. Si s'il n'y a pas une conviction que Dieu est avec nous ici et que Dieu travaille avec nous et que Dieu nous parle pourquoi vous resterez ici Partez. allez chercher ça c'est un conseil une église dans laquelle vous êtes sûr et certain que en tout cas Dieu est ici moi je reste là-dedans, parce que si, si tu n'es pas convaincu que Dieu est ici, et que tu restes ici, tu perds ton temps et puis en plus de cela, Dieu ne peut rien faire pour toi non. tu te fais souffrir pour rien, tu ne crois pas, mais tu viens quand même ça sert à rien, je ne crois pas, je m'en vais Amen. moi je veux me retrouver à l'endroit où je suis sûr que c'est ici si c'est Dieu alors quand je sais que c'est Dieu, au Père, pour ce qui peut arriver, Amen. je sais que je suis dans l'endroit qu'il faut. Amen. Alors j'ai la solution à tous mes problèmes. Amen. Je suis et certain. Ah, la prostituée et, et, et, et, et elle savait que ce qu'on m'a dit, parce qu'il dit, mais, mais Dieu, votre Dieu à vous, là, nous avons entendu. Parce que ici, chez nous, ici, dans tout, le, tout Ils sont en train de trembler. Et ce peuple-là, vous savez, ils étaient. Très peu. très peu nombreux ont fait les enfants d'Israël. C'est pas qu'ils avaient des muscles à gauche et à droite. Non. Ce qui faisait la terre et la grandeur de ce peuple, mais c'est parce qu'ils avaient Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est vrai, sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. ce que moi je crois, et je prie. Que ces lieux soient différents. Amen. Amen. Oui. Que de votre conscience. Amen. Que s'il y a un endroit où Dieu peut vraiment tourner la terre, les yeux sur la terre, mais voici l'endroit où moi je suis, que ce soit bien ici. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui, frère. Parce que là où toi tu te trouves, c'est là où tu veux que Dieu soit. Amen. Donc s'il y a un endroit où Dieu peut dire que je dois enlever les gens, eh bien ça doit être ici. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Nous devons, nous, devons, nous devons être conscients de cela, et c'est comme cela aussi que le Seigneur, notre Dieu, est, arrivera aussi à agir avec toi, parce que tu as un besoin, tu as un désir profond, il dit, mais en tout cas, Seigneur, s'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça va se passer ici, dans ma vie à moi. c'est à ce moment-là que Dieu voit ta décision. Si tu es, si tu es. Oh, mais est-ce que, frère, tu dis, si le Seigneur doit venir, qu'il vient chercher, il viendra nous chercher aussi ici. Amen. Amen. Amen. Amen. Si dans toute l'Europe, on dira que Dieu a choisi un endroit où il doit venir, Alléluia. ça Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Ça Amen. Amen. Si il y a un endroit où Dieu doit venir agir en Europe, Amen. ça doit être ici. a quoi autre endroit. Amen. Oui, mon frère. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Amen. Parce que si tu n'as pas ça en toi ici, mm -hmm. Dieu ne te trouve pas intéressant. Amen. <rire> Parce que <rire> Jacob, lui, est -ce qu il a saisi l'ange. Il dit, mais laisse-moi. Oui. Moi ici. Oui. Ah, J'ai trouvé l'occasion de dire, moi, t'es lâché parti. Non. Amen. Tu ne peux pas partir. Il faut que tu me bénisses, moi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc. Jacob était exigeant. Il savait ce qui était important alors. Et c'est comme cela qu'il a pu avoir la bénédiction des dieux. Mais quand tu es toujours un peu flottant certain, parce que c'est vrai, quand ce, cette, cette, cette, cette, cette, cette, cette fermeté, ce cette désir profond, je le veux, s'il n'est pas en toi, c'est comme si tu voulais au dire, mais quand tu viens pour prie pour toi, tu ne viens pas chercher à mais ça se peut qu que je sois guéri, mais je vais quand même y aller, je ne sais pas en quoi, mais tu ne seras jamais guéri. C'est bien que je sois peut-être délivré, mais je vais encore essayer pour voir à peu près si c'est je ne serai jamais délivré. Tu viens, ma mère ah, J'ai entendu. Amen. Dieu a dit que, que si moi je crois, Amen. Eh ben, je vais les Je vais avancer. Tu l'as dit, Seigneur. C'est pas quelqu'un, mais toi tu l'as dit, alors je viens, je crois de tout mon cœur. Il dit ils imposeront le même malade. Moi je suis malade là. Seigneur, Amen. Je, si on m'impose la main ici, je suis sûr que je suis, guéri. même si je m'élève, je sens pour la douleur. Seigneur, je sais que tu vas l'aider. Ah, C'est cette détermination de que tu as. Ah, pour la prostitution, alors ils sont rentrés. Tout a été voué par interdit. Oui. Tous les hommes, eux, les femmes, effectivement, sauf la maison d'Arabe, la suis. Et voilà que maintenant ils sont sortis, victorieux, si les suites, rentrant avec le huit heures, faire pas victorieux, et puis, Josué dans cette élan de disant que Dieu est là avec nous, nous avons mis toutes les choses, effectivement, nous, nous avons entendu ce qu'il a dit, et tout va bien, et puis, on voit la vie d'Aï, là-bas, qui est de l'autre côté, effectivement, ça, Aï, ça va tomber, et puis bon, il s'est levé effectivement, pour pouvoir aller, alors bon, les, les autres, font dire, dire, on oh, frère, mais, mais Josué, capitaine, écoute, mais, quand on voit Aï, on ne peut pas prendre tous les peuples qui sont ici pour aller les combattre, non 3000 de chez nous, c'est suffisant avec la, la fuite, qu'il y avait vu déjà que le Seigneur a fait et puis 3000 seulement chez nous ici, nous pouvons aller bon, allez, allez, allez, c'est comme ça, bon, allez y a pas de problème parce que je crois que ça va Eh bien ils sont partis, mais ils voient que et partant pour combattre, ce sont les gens d'Aïe qui vont fouiller les enfants d'Israël il y avait ces 40, 40 ou 36 qui étaient tués ils sont rentrés, Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a il dit, mais, eh bien, on a vu la défaite, effectivement, vous avez fouillé. Quand il a entendu cela, il a laissé ses vêtements, il est tenté dans la Seigneur, il a baissé sa tête devant le Seigneur, et puis il a dit, mais Seigneur mon Dieu, quand les Amoriens vont entendre que les, les gens d'Aïe ont fait fuir ceci, mais tous les autres, effectivement, ils vont avoir la force de dire, mais, mais Seigneur, que feras-tu de ton grand nom Qu'est-ce qui se passe, effectivement Qui a-t-il comme problème Il pleurait. Ah oui, parce que Seigneur, nous a fait passer les journées mm -hmm. Et maintenant on arrive ici, tu l'as envoyé pour que nous puissions mourir ou quoi qu On ne comprend plus rien. Mm -hmm. Nous avons fait ce que tu nous avais donné pour faire. Dieu est sage. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça m'a vont dire effectivement au à gauche et à droite C'est-à-dire qu'il faut savoir intercéder, prier Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Quand bien même il y a une situation, il faut savoir comment s'approcher de Dieu. Amen. Lui parler effectivement, lui montrer ce que vous êtes pour lui. Ce qu'il fait pour toi, ce qu'il a eu à pouvoir faire et pourquoi il, il, il est là avec toi. C'est vrai, c'est comme Moïse a venu, il dit Mais Seigneur, parce qu'il dit Mais je, je vais tout détruire. Et il dit Mais Seigneur, souviens-toi, mais tu l'as fait sortir. Pourquoi Mais pour qu'il qu ait dans le pays promis. Souviens-toi, il dit Mais souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Ok, tu as fait la promesse. Les hommes de Dieu savent parler à Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est comme ça que la croix de Dieu s'est apaisée. Et quand Josué a pleuré devant le Seigneur, il dit Mais Seigneur, mon Dieu, il dit, et, puis, et puis la main du Seigneur vient, et dit Seigneur, il dit Mais Josué, lève-toi, lève-toi. Il dit Il y a un problème dans le camp. Il dit Mais Seigneur, quel problème Parce que tu nous as dit, j'ai dit à tout le monde effectivement que personne, tu dis, tout le monde ne me suivre effectivement ce que je les ai dit. C'est ça le problème. J'ai dit à tout le monde On fait ceci, vous ne touchez à rien, ceci cela, et vous ne touchez à sauf vous, de, vous, de, vous épargnez et, et, et euh, euh, râle pour tuer les amis et puis l'argent, tout ça pour les trésors de la maison éternelle, comme tu me l'as dit Je dis ça au pas il y que oh. cette frère ou cette soeur effectivement, qui a entendu ce que j'ai dit et il sort effectivement et il fait le contraire oui, parce que pour lui, ce n'était pas possible ayant vu d'abord, il y bien tournez vos regards ici, s'il vous plaît il dit, et, et, et ayant vu d'abord. Ce qui s'est passé, le miracle qui était tellement aussi grand, les gens ont pu voir. C'est quand même assez terrible, frère. Mais ayant vu effectivement vrai. la puissance, il Mais personne ayant vu ça vrai. ne peut pas faire le contraire, vrai. quand même. Oh non, Dieu dit oh. Je ne suis pas là-dedans parce que vous n'avez pas fait ce que j'avais dit. Mais Seigneur, nous avons tout fait. fait. Non, non a-t-il, Seigneur ah, il y a un interdit dans le camp. Il dit y a un interdit dans le camp. Jésus s'est levé avec autant de tristesse, le cœur brisé. Il a rassemblé tout Il a dit, mais il nous a été dit que là, nous entrerons, tout est voué par l'interdit. Alors, qu'est-ce qui a fait quoi Si tu as fait, fais-le sort. dis-nous quoi. Eh ben, encore lui, il s'est caché. Et bon, ils ont prié, ils sont retombés dans telle famille, et il va dire, telle famille effectivement, tu es trop bien et papa papa, tu ben, es trop bien effectivement, de famille, et puis bah, papa, et -famil, ben, papa papa, elle me faire papa papa, ton qui dit, Aga avec sa famille, Accord, ah, hein? même si tu étais avec, c'est vrai, tu as quand même vu que vraiment le Seigneur, tu penses que le Seigneur nous rend tout avec, quand tu fais, tu penses qu'il ne va pas quand même pas montrer, mais tu peux faire même là en mettant les trois, mais il va quand même montrer. Quand même, comment ne peux-tu pas avoir la crainte de ces dieux Je me suis tenu là, effectivement, je avec les, les, les, les sacrificateurs, avec les trompettes, tu as entendu. Quand j'ai dit que non, voilà ce que nous devons faire. As-tu que je parlais de moi-même Quand même. Bon maintenant, si tu l'avais considéré, comment ça se fait que je peux ne trouver que je dois qui Qu'est-ce qui tu là-bas ah, à ce moment-là, il devient juste. Vous savez, avec Dieu, frères et sœurs, on ne joue pas. Amen. On peut se cacher aujourd'hui, mais il va y avoir le temps. Amen. Amen. Amen. Alors, maintenant, Qu'est-ce que tu as fait Le monsieur, quand il est rentré là-bas, il a trouvé un limbo. Un lingot d'eau. Il fallait que il a pris son embout avec le moto ah, bon, bon. oui. Et voilà, Il a pris ça, il a enrobé, il est allé cachet Très loin, on ne voit pas. Mais l'œil de l'Éternel, il veille sur ce que Amen. as. On a dit, well, voilà que c'est toi. Il a dit, oui, voilà ce qui m'est arrivé, ça, ça, ça. Bon, on l'a fait sortir. C'est lui qui l'avait fait. On l'a fait sortir. Mais mm -hmm. tout ce qui était à lui, femme, enfant et tout et tout, vous n'êtes pas et quand cela a été fait effectivement comme ça, vous voyez, Dieu maintenant revient maintenant dans les camps d'Israël pour avancer avec son peuple. Donc, nous réalisons une chose que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment un Dieu qui est... Vous voyez, il marche avec son peuple, mais il veut que son peuple puisse arriver aussi à avoir une relation beaucoup plus profonde. Et dans cette relation profonde, effectivement, c'est là aussi que toi, mon frère, toi, ma soeur, que ta victoire, certainement, elle est garantie. Amen. Alléluia. Tu es sûr que, Seigneur, mon Dieu, j'ai mis en ordre tout ce que tu m'as dit. Amen. Maintenant, voici, je me trouve dans cette situation maintenant. Qu'est-ce que je dois faire C'est sûr et certain que la délivrance, certainement, elle viendra. Amen. Et comme je disais, effectivement, le monde que vous voyez, parce que, le peuple de Dieu est un peuple qui, qui inspire la peur et la terreur, effectivement, à cause de l'état de celui qui est autour de lui. Amen. Vous, vous ne le voyez pas. Mm. Mais vos adversaires, effectivement, parce qu'ils sont dans le monde des ténèbres, ils voient Amen. ce que vous, vous êtes. C'est vrai, on a toujours eu à pouvoir ici, mais vous avez entendu le la sœur, la sœur, dit, non? Oui. Parce que vous êtes là, en train de me regarder, oui, mais vous avez entendu frère, et sœur. Elle ne le savait pas non plus. Mm. Parce que ce que nous entendons, ce que Dieu fait qui change effectivement nos vies, on, se, on, pense, on pense que non, on fait du théâtre. Non mon frère, c'est un travail réel Amen. que Dieu est en train de faire avec toi. Amen. Alors que toi tu ne sais pas, les mondes, cherche pas te détruire. Mais voilà, voilà. Dieu combat pour toi. Amen. Amen. Donc c'est une terreur effectivement que les gens d'alentour effectivement, sentent effectivement que non cette non personne ici. Ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Et c'est comme cela. Et, et voilà pour Dieu effectivement. Vous remarquez très bien, comme nous l'avons vu dans les Saintes Écritures du chapitre 12 de l'Apocalypse, il nous montre que cette femme était là la femme en question. Hein. Il s'occupait de ce que euh, son époux lui a dit. Hein, voilà comment parce qu'il a dire que public, euh, oui mais et tout lui a été donné. Il se effectivement de faire avancer. Effectivement, mais tout ce qui était nécessaire, elle le prêtait attention. Elle le regardait effectivement pourquoi parce qu'elle savait qu'effectivement, que ça aussi ces choses parce que ce que Dieu nous, nous dit à en, en ce qui concerne cela il faut comprendre qu'il s'agit effectivement du véritable de Dieu effectivement quand Dieu leur dit il y a une relation effectivement de, de joie en fait pour, parce que quand il me dit ça donc ce que j'ai entendu de lui je le fais avec joie parce que c'est quelque chose qui m'appartient est ce que vous suivez amen. aimer le Seigneur je le fais avec joie parce qu'il est bien on n'oblige pas à aimer Dieu non non non, non, non. Et parce qu'il me dit mais j'ai besoin de ton amour ah, c'est comme ça que Dieu dit amen. Bon. Amen c'est vrai quand même Amen. la Bible dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est Dieu qui demande cela hein? Amen. mais Dieu dit mais je veux que tu m'aimes comme ça Amen. et qu'est-ce que toi tu vas faire en retour ah oh, je sens que je suis obligé non, si si déjà dans ton âme effectivement tu aimes la personne hein? l'aimer ce n'est pas obligé, hein? pas plus obligé donc c'est quelque chose que vous prenez plaisir Amen. Amen. Amen. donc la même chose avec Dieu aussi quand, quand le Seigneur vient vers toi, alors tu prends plaisir aussi à venir lui. S'il dit mais ça je trouve que ce n'est pas bon pour moi, ah tu n'aimes pas, tu veux que je m'habille comment est-ce que vous comprenez c'est là qu'on voit ce qu'on est, tu veux que je m'habille comment mais je veux que tu, tu mettes la robe comme ça, ah est-ce que, est que comme ça ça te plaît c'est vrai quand même. Est-ce que comme ça, ça te plaît? dit Ah oui, ça me plaît. Mais quand je vois un peu les chaussures et, et là une tête comme ça comme un poisson, mais un peu une bonne chaussure. Donc ça, c'est comme un poisson. Tu veux qu'il soit comment? Mais bon je suis comme ça. Ah et puis quand, quand, quand, quand. Et ça te plaît comme ça? Ah oui. Ah oui, ça c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'amour n'a pas de bataille. Il dit, non. non, non, moi je suis, moi je pense que parce que c'est vrai quand même. c'est, une illustration pour que vous compreniez. Amen. <rire> Rino, moi, moi, moi j'aime pas, moi j'aime comme ça, moi je' comme ça que j'aime, c'est comme ça que j'aime en fait, tu les fais pour qui pour toi-même, n'est hein? ce pas vrai mais en fait ici, ça, ça c'est une femme qui n'est pas mariée une femme qui est célibataire, une femme qui n'a aucun engagement, qui s'habille pour elle-même Personne ne va lui dire, écoutez, vous vous rendez compte, une femme qui n'est pas, enfin, une, une fille, je pense qu'il n'est pas marié, et puis il te dit, écoutez, je n'aime pas ta jupe là, je veux que tu changes, ça, tu me mettes l'autre, c'est pas normal. Il n'y a pas de relation entre toi et moi. Moi, je rentre dans ma garde-robe. je dis, je m'habille comme moi, je vais La jupe, elle est comme ça. Elle me plaît, ah oui, elle me plaît bien. Puis je sais pas. Mais maintenant, quand je me suis marié, vous suivez Je suis plus célibataire. Je suis plus indépendant. Donc, maintenant, je ne cherche pas à me plaire à moi. Je cherche à me plaire quand j'étais encore seul. Mais maintenant, est-ce que vous suivez Amen. Maintenant, j'attends maintenant parce que j'ai trouvé celui que je dois donne aussi donner mon cœur. Ça vous semble bizarre. Non. Mais c'est la Bible, frère et Mais on parle bien de l'époux et de l'épouse. C'est quand même la Bible. Amen. Donc, vous voulez que j'aille dans la tsunami pour vous dire, que là vous allez fermer les oreilles, parce qu'ici je mets un tsunami. Vous savez comment Salomon parle de la tsunami mmh. Vous savez cela Comment il décrit un tsunami C'est dans la Bible, non Amen. Amen. Donc ça, c'est pas moi. Il faut pas me regarder comme si il y sensation de froid. Non. Mais c'est vrai, frère. Ça, c'est l'amour du Seigneur que nous devons comprendre. C'est que le Seigneur attend, le regard qu'il a aussi sur nous. C'est normal ça. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. donc à ce moment-là, je cherche à pouvoir être comment correspond, à, à, à celui qui. Donc la femme doit satisfaire le mari. Amen. Amen. Amen. Quand tu mets un vêtement que le mari n'aime pas, tu ne pas dire, non mais je trouve quand même que c'est bon. Pourquoi tu veux que tu m'habilles comme une vieille Mais si lui il veut que tu t'habilles comme une vieille. Il a du goût dans les vieilles. Vous comprenez ce que je veux dire Ne prenez pas. Amen, amen, Ne prenez pas dans les sens. <coughs> non, mais c'est-à-dire que euh, ça, ça l'est dit. <coughs> Pardonnez-vous. Mais ce n'est pas dans les sens que vous avez compris. Non, c'est pas moi, les gouttes dans les Mais bon. Il a dit. Enfin bon. <coughs> bon, nous revenons dans les scènes d'Égypte. Au revoir, on ne peut pas bien comprendre. Enfin bon. Dieu, vous avez compris. Amen. Dieu compris aide. Alors nous revenons ici, nous allons prier ensemble, puis nous allons rencontrer. Alors il dit, il dit, euh, elle était donc, verset 2, chapitre 2 Apocalypse, verset 2, il dit, elle était donc enceinte et elle criait, étant donc en travail dans le douleur de l'enfantement. Donc je parle, c'est 2 de Zappoglis, effectivement. Donc, voilà comment elle était, effectivement, cette, cette femme, en vérité, et elle. Et c'était dans là, c'est l'Église évidemment. Et puis il dit, un, un autre signe parit donc encore dans le ciel. Et voici, c'était le grand dragon rouge, que vous connaissez bien, n'est-ce pas C'est lui qui, qui a dominé effectivement dans le chapitre 13, qui, qui effectivement qui, qui a donné son autorité à la bête, que vous connaissez aussi très bien. Et si il a donné son, son, son, son autorité, ce qu'il est dans la bête, c'est que ben, ce que, que la bête est, c'est vraiment ce que le dragon est. Parce qu'elle va, qu va broyer, elle va dominer, elle va tout, effectivement, elle brisera la terre. Vous connaissez, non Amen. Donc, effectivement, mais, elle va avoir cet, cet esprit, effectivement, de la bête. Pas l'esprit, effectivement, de Dieu. Ah Et, et voilà, ici, c'est ce dragon-là. Il dit, il dit, et voici donc, il dit, c'était un dragon, dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes, et sur ces six têtes, sept diadèmes. Vous avez remarqué, non vous avez quand même remarqué. Eh C'est ce que nous voyons ici. Regardez très bien pour que vous puissiez voir. Au verset chapitre 13 d'Apocalypse, il dit « Oui, je vis monter de la mer une bête qui avait combien Dix cornes et sept têtes. » Et ici, on nous parle effectivement que le dragon, écoutez bien, hein, verset, chapitre 12, verset 3, « Et voici un autre signe parut encore dans le ciel, et voici un grand dragon, rouge au feu, ayant sept têtes et dix cornes. » Vous avez entendu, non et ici, on nous parle de la bête qui avait dix cornes et sept têtes. Vous voyez cela, non? Eh bien, voilà, mon frère, donc les dragons s'identifient à la bête. La bête s'identifie aux dragon. Donc ils sont devenus. C'est ça? Eh bien, ces dragons, c'est qui? Il dit ça entraînait les tirs des étoiles du ciel et les sièges étaient sur la terre. Le dragon de devant la femme, pas devant tout le monde. Vous suivez? Il n'est pas allé devant tout le monde, parce que tout le monde, les autres, tout, tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est écrit. Donc, ce n'est pas ceux-là pour qui on prend le mesure. Ce n'est pas pour ceux-là, frère. Non, Satan, il est rusé. Dans oh, le monde, vous pouvez voir, effectivement, tout ce qui s'est arrivé à ces pas Ce n'est pas pour les gens de la terre. Il y a un peuple pour lesquels on vise. Amen. Les dragons s'éteignent devant la femme. Quelle femme, parce que nous l'avons entendu, ce que nous l'avons vu, non Qui était le du soleil, couronne de douze étoiles, la lune sous ses pieds. Vous suivez Est-ce que vous suivez Amen. Vous ne venez pas ici pour des histoires, ça, frère et C'est pour que vous compreniez les choses de Dieu. Que vous sachiez où est-ce que vous allez. Pour ne pas que vous vous plaigniez quand il y a une situation. Non, que vous sachiez que je suis dans un combat. Amen. Ton engagement envers le Seigneur n'est pas à prendre à la légère. C'est un engagement sérieux. Amen. Donc sachant que partout où je passe effectivement, depuis que j'ai dit Seigneur, mon âme, ma vie, tout ce que je suis t'appartient, les démons de l'enfer se sont tournés contre toi. Amen. Là où tu avances les pas, ils ne sont aussi pas tellement à de guettés. Comment on va te mettre dans une situation compliquée C'est pourquoi Faites les choses droit. Amen. Amen. Et pas n'est pas à gauche, de... à droite. Non mm -hmm. Qui fait ça Je ne suis pas là où le frère n'est pas là, mais les démons sont là. Mm -hmm. Ah oui Alors il faut dire, ah, oh, on a trouvé l'occasion maintenant. Il a volé dans le magasin. Eh bien, on va le tenir. C'est pour ça, soyez reconnaissant au Seigneur. Amen. Quand tu es été au magasin, tu as volé, tu dis, oh, je n'ai pas volé, tu viens, dans l'Assemblée, tu dis, mais toi frère, tu as été, tu as volé. On s'est dit, oh, c'est pas possible, qui a raconté ça au frère C'est la grâce de dieux. Pourquoi il t'est dit que tu as volé Parce que bon, vous savez la parole sort comme cela. Puis tu dit oh, c'est moi qu'on vise. Glorifie le Seigneur. Parce que quand, quand il pointe cela, c'est parce qu'il sait que Satan est en train d'accuser toi. Tu ne sais pas, mais il sait pas tout comme tu l'as toujours pour avoir l'appui sur toi. Et maintenant il dit, mais Seigneur, mais toi, tu as fait la chose de Quand tu as entendu, mais Seigneur, pardon, pourquoi Pour que tu te répandes et que maintenant le Seigneur efface, fasse, Satan n'a plus les droits sur toi. Amen. Amen. Oui mon frère, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin. La religion ne va pas t'aider à avancer. Tu as besoin d'un lieu où Dieu parle. Amen. Où Dieu te montre effectivement ce que tu es. C'est ça ta vie à toi. dit le Seigneur, ça j'étais comme ça, mais non, je ne l'avais pas vu. Et oui, parce qu'aussi longtemps on n'avait pas vu, lui, il avait les droits sur toi. C'est la même chose. C'est vrai. Oh, le, le, le frère, le jeune, les, les âgés, le moins âgé, c'est la souvent. Tu sais ça. Ils entendent la parole de Dieu, et puis ils se disent, oh, oh, évidemment, c'est toujours à jeune pareil les jeunes, pareil, les, les, les, moins, les moins âgés, les mis âgés, les autres, ils sont tous pareils. Très peu sont ceux là, Dieu a parlé, Seigneur, je crois. Et puis quand je pars, je reviens, je change. C'est vrai. Parce qu'il connaît le piège que les tombe, effectivement, parce que Satan, il connaît, il, il est très rusé. Il, il, il étudie chacun de nous, effectivement. C'est que celui-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne pas. Mais quand on fait, oh, tu sais. Faut, il va tu se faire quoi Oh, tu sais. Alors que. Bon, oh, quand il a parlé de ça, mais c'est toi qui le visais. Hein. Puis tu deviens couler, et Tu te c'est je mais c'est moi qui le sait, ben, qu Alors qu'il ne sait rien. Alors que c'est ton hein, Dieu à toi qui est en train de pouvoir te parler, toi, pour te dire, mais là, il hein, s'est tient effectivement, quelqu'un. Pourquoi Qu'est-ce qu'on dit L'accusateur de nos frères. Est-ce que vous entendez Amen. Donc Dieu est assis, tu es là sinon. Il est là en train de t'accuser. Tu es accusé. as vu, il a fait ça, mais lui, il veut effectivement que tu comprennes que aussi longtemps que tu as ça, mais il est en train de t'accuser. Parce qu'il connaît la parole. Mais Dieu, tu l'as dit, et voilà la situation. Donc maintenant, quand le Seigneur vient dans sa maison pour pouvoir te parler, toi, c'est pour ton bien. Amen. Je montre effectivement, oh, toi t'as voulu dire, oh mais je coude et puis je sors. Pas de problème, mais c'est que toi, tu n'as pas la sagesse. Ce que tu ne vois pas, ce que l'ennemi est en train de pouvoir préparer pour toi. Il te lit davantage, effectivement. Il te davantage. Mais, mais Dieu te montre. C'est pour ça quand je vois des frères, bon, vous êtes bien, vous venez à l'Assemblée, voilà frère, et puis après, un jour, on ne vient pas. Ah, jour tu ne viens pas. Et puis, moi, dit, bon, écoutez, il faut qu'on vienne te chercher là où soit frère, où soit T'es Frère, je, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez vous faire si important Ce n'est pas ça. Je ne vais pas venir comme ça, je vais me faire chercher. Tu ne viens pas si tu es malade. Je comprends. Mais que tu as fait, c'est pas la bamba, j'en sais absolument rien, tu ne veux pas venir, et puis le diable doit te chercher, il doit perdre son temps, ou bien les pasteurs vont téléphoner. Non, frère, non, ma soeur, respectez-vous. Il ne s'agit pas de, de la vie du de, de, de, de, de, de, de, de diable, mais c'est votre vie. Amen. Mais, vous devez être conscient, vous ne devez pas être là comme des bébés, doit que, okay, ne pensez pas que les, les, les pasteurs cherchent à pouvoir avoir beaucoup de membres. Moi, je ne me paye jamais de l'île ici. Alors, oh, gros, il faut que je montre, et puis si je viens, j'ai pu, et vous me Frères et sœurs, revenons dans le bon sentiment de la parole de Dieu. Amen. Dieu nous aime, Dieu nous parle, Dieu nous montre la voie, alors prenons conscience que, réellement, nous sommes dans un combat. Amen. <rire> Mais c'est sûr que oui. C'est sûr et certain. Tu es dans un combat. Chez toi, dans la maison, on à ton travail, partout où tu passes. Tu dois savoir garder les territoires. Amen. Amen. Amen. Quand ils un côté, côté, Amen. Amen. il bâtissait effectivement la miraille. d'un côté la trielle, de l'autre côté l'épée. Amen. l'épée était là. Quand l'ennemi vient, il trouve du combat avec l'ennemi. Donc, nous devons être effectivement sur nos gardes et être conscients que c'est là. Donc, là nous voyons qu'effectivement, que tout ce qu'il y a comme système dans le monde aujourd'hui, il y a un but. Que ce soit ce que vous entendez, les conseils écuméniques, on voit des grands bâtiments, le lieu, les églises, et ceci et cela. On le fait, c'est bien cela. Mais il y a un peuple qui est visé. Satan fait tout ça. Simplement un peuple. Sur un Satan. Il est là. La Bible le montre. Un soi-disant croyant. Si Satan ne va pas les déranger. Non il ne va pas les déranger. Parce qu'il sait une chose, il n'ira jamais très loin. Il ne fera jamais des progrès. Mais oui, je vais vous le montrer, parce que y a très bien, dans les scènes d'écriture, dans le livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, 3 je pense, 2 Timothée, chapitre 3. Oui, il dit, voilà. Oui. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car ah, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hauteurs, blasphémateurs, révèles à leurs parents, ingrats irréligieux, Vous y êtes Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis du genre de bien, traître emporté enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Maintenant, regardez très bien, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui se s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, qui de, captivent des faibles femmes chargées de péchés agitées par des passions de toute espèce. Verset 7, il dit, ils apprendront toujours et ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que jamais ces gens là s'opposent à la vérité, s'opposer à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Vous voyez bien. et si, il faut bien comprendre qu'il s'agit des religieux, ayant l'apparence et la pété, mais ceux ce qui en fait la fausse. Vous savez cela, non Il y a une avec les gens du monde, Ils ne a une aussi, on pas ici, des gens qui sont des religieux dans la religion, dans les églises. Ils ne feront pas de plus grand progrès, ils peuvent s'asseoir avec vous, effectivement, ils vont chanter avec vous, mais ils n'iront pas loin. Satan les tient. Parce qu'ils ne sont pas vrais, ils sont doubles, ils sont hypocrites, et il est content. Ah oui, vous le verrez bien. Un, un jour, comme ça, ils vont se réjouir avec vous. L'autre jour, ils sont comme des barbes. Mais c'est vrai, frère, il faut vous examiner. c'est pas normal. Je ne peux pas être dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je ne suis pas bien parce que moi, je ne vais pas te louer. Non, qu'il soit bien ou pas, je dois louer Dieu. Je suis venu dans un livre, Seigneur, je connais ta capacité. J'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais étant ici, tu es là, je suis sûr que mes soucis sont solutionnés. Autrement, pourquoi je viens Pourquoi il me Parce que c'est la foi, il dit qu'il n'est pas libre à la foi. Il dit que ce sont pas les gens qui n'ont pas la foi. Donc quand j'ai la foi, je viens, Seigneur, c'est sûr et certain quand je sortirai ah, je suis changé. C'est notre foi, qui triomphe de ce monde. Amen. Et là, il dit, oh oui, il est très bien, il dit, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut seul de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi mon chemin, vers 6. Donc, ça veut dire que euh, nous, nous devons nous, nous traiter vraiment euh, durement de manière à ce que nous puissions arriver et comme cette femme là, en le donc plaisir à, à, aux choses de Dieu et comme vous pouvez voir dans cet état dans lequel elle s'est trouvée dans le, la douleur de l'enfantement, une femme et puis qui se souvient, c'est un dragon qui se souvient. Et puis en plus, la femme était dans un état où il devait le mettre au monde. On connaissez commencer. Donc quand ça se passe avec une femme qui est au monde, effectivement, la force et tout ça. Mais ce n'est pas ton combat, toi. Toi, mets les choses de Dieu en pratique. Amen. Quand l'ennemi se, se déversera comme un fleuve, mais mmh. l'esprit est en de mettre en fuite. Amen. Et on a vu effectivement que les dragons sont venus avec sa présence pour les timider, pour les détruire, effectivement, pour les enfant. Mais alors là, le Seigneur a envoyé. Donc, sa puissance Amen. pour arriver à pouvoir elle-même aussi terrasser l'ennemi. Nous sommes dans un combat. Amen. Amen. Et dans ce combat-là, nous avons la victoire. Amen. Et comme le mur de Jéricho, il dit, mais vous y enterrez, si vous ne touchez à rien, vous continuerez à avoir le combat, la victoire, faites moi dans tous les combats, parce qu'il devait combattre, en fait, les saboriens, les gargaziens les jébisiens vous connaissez, non Amen. Donc, je voulais tous les dire effectivement, aussi longtemps que vous tenez, je serai avec vous. Amen. et quand ils ont eu le manteau, les le les effectivement, la, la, la, la, la, la, la, la, la défaite est venue. Et pourtant, la victoire était pour eux. C'est pour ça, je vous dit, c'est pas possible, possible Seigneur. Mm. Tu nous as dit que ces gens sont livrés à nous. Et comment ça se fait La victoire pour toi est toujours là, mon frère. Amen. Amen. Là aussi, ma soeur, c'est vrai. Dans n'importe quelle situation, que les choses peuvent arriver à pouvoir se. Mettre. Et ça, n'oubliez jamais, mon frère Massa. Ça, nous l'avons souvent entendu, mais n'oubliez pas. Il n'y a aucune situation qui soit plus difficile pour toi. Parce que chaque situation, quand difficile soit-elle, le Seigneur savait ce qui arrivé. Amen. Il avait déjà prouvé une solution Amen. pour toi. Amen. Il ne peut pas te laisser sans solution. Amen. Tu ne peux pas être sans travail parce qu'il mais à la suite de ton front, oui. tu gagneras ton pain. Donc toi, tu es unis, pas pour être un chômeur. Non. Amen. Seigneur, j'ai unis, quand j'ai terminé, je trouverai du travail. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, déterminé. Pas dit, mais ça, c'est pour moi. Puisque Amen. Amen. Dieu me l'a donné, alors je le prendrai. Amen. Amen. Oui, mon frère. Hmm. Et pourquoi ensuite Dieu ne parle pas comme, hey, madame, je ne sais pas comment ça va être demain. Non. Il m'a dit Amen. que le lendemain suffira sa paix. Je vais étudier. Il m'a dit, en toute chose, dans une vie, mais je suis. Je suis un secours. Amen. Qui ne manque pas Amen. au temps de la détresse. Seigneur, j'étais dans ta maison, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir beaucoup étudier. Mais quelle joie pour moi. Amen. Savoir Amen. que j'étais béni. Seigneur, la matière tu la connais, c'est que je te connais, mais tu es capable de roi. moi. J'étais mis en avant, Seigneur. Tu m'as dit que tu ne seras jamais la tueur, mais tu es la crée. Alors donne-moi l'intelligence. Et tu viens de lui, mon frère, il te donnera. Ne va pas, je ne sais pas ce que je vais répondre, pas le problème, il te donnera ce moment-là. Amen. Amen. Oh mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Vous ne réalisez vraiment pas vraiment la grâce que nous avons, la taille, parfois je, je pleure beaucoup quand je vois des frères avec mépris et qui regardent effectivement mon frère et ma soeur, je vous parle pas de choses inventées historiques, moi depuis les jours où moi je crie au Seigneur quand, quand je commençais à voir, quand j'ai quitté l'université effectivement je n'ai pas manqué une fois à Amen. tous les jours mon frère personne ne me disait Frère Léonard vient à l'église avec mon enfant, je voulais raconter ici, non Je n'ai pas honte parce que mon bébé, il va. pas bien. Le que vous avez, c'est des poussettes là. Ah non. Vraiment des Rolls Royce hein. Moi, c'était avec des fils de fer ramassés. Morceaux, je dire, qui, morceaux ramassés. J'ai vu la morceau ramassé, lando ramassé. J'ai lié avec des fils de fer. je montais les tram avec lui. Je descends les trams. Oui, monsieur. Les vôtres sont bien pour hein? Kariniens. Ah oui. Chaque jour les réunions, Quand je vois des jeunes les oh j'ai gros bouquins J'ai fait l'université, frère. Les ilabys, je le connais. Oh, je viens pas parce que je peux étudier. Oh là là, monsieur. Hein? Moi j'avais des examens, j'attendais les syllabus, mais j'étais rassemblé. On ne m'obligeait pas. J'ai voulu d'abord qu'il y ait encore beaucoup. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, tous les jours, j'avais réunion chez moi à la maison. Les gens venaient prier tous les jours jusqu'au jour des réunions. Donc, chaque jour. Personne ne m'oblige. Votre soeur peut vous témoigner. Personne ne vous oblige. C'est chez moi dans mon appartement qu'il a cru. à votre soeur. Ben <rire> <Mais> oui, monsieur. <rire> oui, c'est la vérité. Donc, quand je vois les jeunes, quand je vois tout ça, c'est vrai, vrai. Vous êtes en train de prendre votre temps, vous donnez des désert. Moi, c'est tout le ils sont là. Vous vous faites vous, vous poser. Vous n'avez pas fait des idées de sécurité. Soyez simplement ce que vous devez être. Amen. Comme un fils de Dieu. Amen. Comme une fille de Dieu, simplement placer Dieu d'abord. Oublions tout. Amen. Oublions tout. Elle dit Dieu va prendre. C'est si, effectivement. C'est cela que nous devons être conscients, comprendre que dans nos études, dans notre travail, un fils de Dieu, il sait une chose que la réussite, il a. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Même si je pars dire Monsieur, vous n'avez pas réussi à dit, il n'y a pas de problème, Seigneur, je retourne à genoux. Celui-là, ah, il m'a manqué ça, on ne m'a pas donné, mais je sais une chose. Amen. Que toi tu veux que je réussisse. Amen. Alors à cause de moi la grâce, je veux me donner à toi. Tu vas dire, Seigneur, tu vois, mon enfant, c'est vrai quand même, j'allais tout le temps l'assemblée, mais non, qu'est-ce qu qu qu que ça produit hein? J'ai prié, j'allais, j'allais, qu'est-ce que ça produit Oh là là, frère. Un papier avec des lettres des chiffres que quelqu'un peut te mettre Tu l'amènes au degré des dieux. Frère. Et et il y en a des ceux qui bien. ont des diplômes étant des, des docteurs qui n'ont même pas un emploi. Ouais. C'est la vérité, frère. Ah, ils sont ah, nombreux, mais... ils pleurent parfois, ils sont même étés sur sont pilote. Il n'y a pas de travail. Oh. Ce n'est pas les diplômes qui fait l'homme. Qu ce qui fait c'est que toi tu es, c'est ce que Dieu veut. Ah, Amen. Amen. Amen. Nous avons un les ex Frères et sœurs, dans ce barons, tu sais, le monde tremble. À cause de vous. Mmh. Parce que quand je parle de moi, j'ai des démons, en fait, ils tremblent. Quand, parce que vous, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Et ils tremblent, je dis, bon oui. Dans les épreuves dans lesquelles nous nous traversons, oui. Nous, nous, nous avons, nous avons, oui, nous avons, nous avons un Dieu Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous avez, avec votre soeur, j'étais avec elle parce que vous savez qu'elle a été donc opérée, vous vous souvenez non mm -hmm. voilà. alors on lui avait donné un rendez-vous parce que le médecin voulait voir en réalité les, euh, un rapport avec l'opération qu'il a eu à pouvoir faire s'il fallait encore parce qu'il voulait en fait voir effectivement encore. Alors il est allé, le premier médecin qui a eu à pouvoir l'opérer je vous l'ai expliqué ici que j'étais pas là c'était un médecin qui était donc spécialiste en fait dans ce dans, dans, dans genre de situation pour euh, arriver à pouvoir faire des interventions chirurgicales. Bon, maintenant, et quand il est parti, c'est un autre médecin qui le reçoit. Je l'ai donc accompagné, je me suis tenu là. Et puis, le médecin lui dit, bon voilà, madame, je pense que euh, comme on, on voit l'état, on avait fait, maintenant je pense qu'on doit encore voir, en principe, on doit encore faire une autre intervention. Alors, euh, il dit, dit c'est moi, puis il prend la tête, effectivement, il dit c'est moi qui, qui prend donc, euh, donc moi qui vais le faire, ainsi de suite. Alors on est sorti, on est allé à la réception, parce qu'il devait payer effectivement la consultation. Et, et je l'ai regardé, et puis la dame, le secrétaire, la secrétaire de médecin, elle, elle prenait donc le avec les do le docteur qui est venu déposer dans mes dossiers donc le docteur encore je ne vais pas citer le nom, enfin bon Ce médecin vient, et dit voilà, on voilà, va prendre la date pour madame et doit venir un jeune, on doit faire sa cible, elle est hospitalisée pour ça, pour ça puis il monte la date effectivement alors euh, je l'ai regardé et puis et madame a pris les dates et puis elle pose, elle, elle pose quand le médecin est parti, elle pose la question à, à, au secrétaire du médecin, il dit le médecin ici il est spécialiste dans ce genre de choses. La dame gentil. Il dit non, il se cherche encore. Alors il dit, donc il n'est pas spécialiste. Il dit non, il n'est pas spécialiste. Alors il demande, alors, le docteur tel là, Il dit qu'il avait eu fait l'intervention avant. Il dit, mais si ce docteur-là, il n'est pas là. Il dit, mais comme les dates qu'on t'a données ici. Ce docteur-là, celui-là, il est spécialiste effectivement parce qu'il est professeur de la douleur. Mais il ne sera pas là et puis il ne pourra pas intervenir sur toi. Alors il dit, mais quelles sont les dates qui seront Il dit, mais madame, mais quand on voit comme le docteur, il à sa date, il c'est pour que lui intervienne sur toi avec le docteur, mais celui-là ne sera pas là. Je l'ai regardé, je l'ai observé. Et puis, je voyais qu'il était quand même triste. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alors, le docteur qu'elle voulait... Et s'asseoir le docteur qui puisse l'intervenir parce qu'il est spécialiste dans la matière. Il ne voulait pas que, que quelqu'un d'autre, euh, comme c'est lui qui t'attend, effectivement parce que c'est délicat, puisse arriver à pouvoir faire cela. Bon la dame dit écoutez madame on ne sait pas faire autrement le médecin ici que vous a examiné qui va le faire. L'autre là ne pourra pas le faire mais on sait que l'autre est spécialiste mais il sera très occupé et ne pourra pas le faire pour toi. Et voilà ben nous étions là, elle était tellement comme ça et puis tout d'un coup qu'est-ce qu'on voit Le docteur qu'il voulait, ah. elle vient à la réception pour voir chercher un dossier là, effectivement, qu'il déplaçait le mettre là. Et puis tout d'un coup, elle sort simplement calmement, gentil, elle dit, bonjour docteur, c'est son nom. Et puis le docteur regarde, il dit, bonjour madame. Et puis, il dit, vous, vous souvenez de moi, il dit, ah oh, oui, vous êtes la dame que j'ai opérée il, il y a un ou deux mois, un mois, deux mois, je Il dit, oui, oui, oui. Parce que quand il était, quand je carte le docteur et je lève, il dit, mais c'est le docteur, il l'a pas le docteur. Et puis votre soeur se lève simplement, il dit, bonjour docteur. Elle te dit, oui, madame, dis, vous m'avez opéré, vous vous souvenez -moi? Il dit oui je vous ai opéré. Vous voulez dire docteur, docteur, j'ai besoin que vous vous m'opérez encore parce que l'autre là, je ne le veux pas, il est incompétent, il est ici et cela. Vous voyez comment on peut fabriquer les choses, les choses. Non, votre soeur, vous m'avez opéré. Je vous dis comme ça, vous m'avez opéré. Le docteur dit, euh, oui, oui, je me souviens, vous voyez. le docteur dit, ah, au revoir, madame, au revoir madame. Et il dit, au revoir, docteur. Je regarde votre soeur. Et puis bon, il dit, bon, on touche la, la dame là. Il donne les rendez-vous avec toujours le médecin qui ne voulait pas. Je dis, bon, on y va. On est en train de partir avec votre soeur. J'ai envoyé la petite. J'ai dit, oui, oui, oui. Alors, on descend. Au bas, j'avais mis ma voiture dans le parking. Je descends, je prends l'ascenseur, j'entends. Mon téléphone sonne. J'entends. allez madame Kaboui, je dis, non, non. C'est mes jolis c'est le bon madame il dit, madame, bon, voilà, monsieur, je vais vous dire une chose. Il dit, oui, madame, je suis la secrétaire de, de, de, de l'hôpital dont vous m'avez maintenant. Mmh. J'ai dit, qu'y a-t-il Il dit, bon, <rire> j'ai une nouvelle. Il dit, j'ai dit, laquelle Il dit, vous savez quoi Les docteurs sermons. <rire> ils les oui, ils s'appellent sermon en plus. <rire> Parce que votre soeur a tellement de sermons. <rire> oui, c'est vrai, les docteurs s'appellent docteur sermon Alors, il dit, monsieur, les docteurs sermon quand vous êtes partis, il est allé voir le docteur Vlaming. Il dit non, non, moi je ne veux pas que vous vous touchiez cette dame. C'est moi Amen. qui vais toucher la dame. Je change la date. Donc, sa date de ceci, moi je la mets là. Amen. Et c'est moi qui dois maintenant prendre effectivement la personne. Amen. Alors, je la regarde. J'ai dit, madame, le Seigneur t'aime beaucoup. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, elle n'a rien dit. J'ai dit, mais tu te fais de Marie Amen. Tu te de Marie Il oh, a simplement dit au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Amen. La chose est très il dit, mais tu n'as pas su que tu me t'agressais de ma docteur et puis docteur est parti tu as travaillé docteur n'était plus de trois vies qu'est-ce qui se passe il dit oh il dit ma, ma fille il a trois c'est comme ça que les choses ont été changées notre Seigneur est bon. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen. Il défend notre camp. Il intervient quand vous ne savez pas. Amen. Il agit dans le dossier à notre vie Nous devons avoir confiance. Amen. Amen. Et considérer sa parole. Amen. Il est vrai. Amen. Précieux sauveur, ce soir encore une fois, nous voulons te remercier. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom voulons vraiment considérer ce que tu es pour nous, Père. Que l'autre mon au ciel que toi. Sur la terre, nous prenons plaisir qu'en toi, Père. Voici avec ce peuple qui est à toi aujourd'hui, Seigneur au Dieu qui est là, ceux qui sont aussi connectés dans les familles de toi, Père qui se concerne, qui se considère comme étant aussi, en faisant partie de ce peuple, de ces lieux, je aujourd'hui, pour chacun de nos frères, tu es vraiment notre Seigneur, tu es vraiment notre Dieu. Il y a moins de bons que toi, mon maître de Dieu, Seigneur. Je te remercie. Vraiment, tu prends soin de nous dans tout le moindre détail pour voir tu, tu peux même changer les cœurs des hommes. Hein. Seigneur, leur faire tourner. Seigneur, c'est un miracle ce que tu fais, Seigneur. C'est extraordinaire ce que tu fais. Racomb encore, la grâce être mission de, de regarder, de réaliser encore davantage ce que toi, Seigneur, tu es en train de pouvoir faire avec nous et, et comment tu peux agir encore davantage pour nous, Père. Ben, Soutiens-nous encore, mon roi. Nous sommes heureux de te faire Nous considérons réellement cette grâce que nous avons de paix. Comme étant une de grâce merveilleuse pour moi. Dans un temps aussi célèbre père, et quand nous pouvons, de voir qu'il y a le système de ce monde sur place, père, mais vos avantages de l'accrocher à toi, et vraiment de servir en moi avec beaucoup de désir, de bénéficier de personne, et aussi avec un cœur, sachant que, que même si les épreuves surgissaient, bien, que tu es notre Dieu qui nous soutient encore, Père, et notre Dieu qui nous fortifie encore, mon roi. Oh Dieu, tu es celui qui nous, aussi la victoire, Père. Nous rendons gloire à tout le monde aujourd'hui, Père. Ce peuple, vraiment un peuple qui est à toi. Et nous te supplions, Seigneur, de pouvoir nous aider, mon bébé, mon père puissant. Oh, mon soeur, aide-nous encore aujourd'hui, mon père Car, Seigneur, le jour commence à être définie, mon Seigneur. Nous voulons revenir, mon Père, revenir à toi. Oh Dieu, que tu vas fasses ton œuvre dans mon père, ton œuvre dans ma soeur nous dans nos enfants Seigneur, nous voulons prendre conscience de ce que nous sommes Seigneur, bénévole de nos Dieu. et que tu puisses encore agir encore, parmi nos pères, et davantage encore plus profond, Seigneur, nous voulons plus de ces de pour moi. il n'y a rien dans ces mamans qui soit tellement important pour nous faire. Oh Dieu nous avons pour marcher avec nous, Dieu nous avons été à cause, et à quoi nous avons bien trouvé, que tu nous avais bien retrouvé, mais toi tu nous as bien trouvé, Seigneur, et tu n'as aussi à nous, de mon roi, nous aussi aider, à prendre conscience, de à savoir que tu es à savoir que tu restes, à savoir que tu bénis, béni, tes serviteurs, mon père. toi toi de de de de tes tes de je suis encore agi le Père. Nous sommes conscients de ce que tu fais, Père. Oh Dieu, tout tolérants, on encore en notre droit. Oui, nous continuons à marcher avec toi, à te servir encore aujourd'hui. Puisque hier encore, Père, nous avons besoin de marcher avec toi, Père. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Oh Dieu, souviens-toi des enfants qui ont aussi devenu à l'école, Père. Je suis vraiment les protégés. Et ceux qui sont là, mes Pères, pour nous voir la grâce pour moi, j'en suis fortifié, mon bénéfice, Père. Que ton nom soit béni ton nom soit glorifié encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié, mon nom, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur, notre Dieu.